Peut-on faire un prêt immobilier avec une banque en ligne Est-ce que c'est une bonne idée de souscrire à une banque en ligne Je te dis tout dans cette vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Tu cliques bien sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines notification Donc, je publie régulièrement des vidéos. Voilà, une petite vidéo pour te parler des banques en ligne, parce que j'entends beaucoup de choses et j'entends de… j'avoue, tout et n'importe quoi sur les banques en ligne. Pour moi, les banques en ligne, je parlais principalement d'une banque qui commence par B, Boursorama. Donc, les banques en ligne et principalement Boursorama, c'est vraiment aujourd'hui le top dans un ou deux cas particuliers. Pas forcément si particulier que ça, mais dans un ou deux cas, on va dire, dans un ou deux profils, c'est vraiment le top. Si tu es en CDI. Si tu n'as pas de crédit à la conso, tu n'es pas surendetté, tu as un taux d'endettement qui est tout à fait correct, mais fonce dans une banque en ligne. Donc je vais te mettre le lien en dessous de la vidéo pour Boursorama. C'est un petit parrainage qui permet de gagner un petit billet. Et je gagne aussi un petit billet, c'est du gagnant-gagnant, gagnant-gagnant. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que ça va te permettre de faire. Aujourd'hui, les banques en ligne sont, ont juste les meilleurs taux. Boursorama a juste les meilleurs taux. Aujourd'hui, Boursorama te, fait, euh, te prête sans apport, travaux compris avec un différé qui peut monter à un an. Il faut juste voilà, pas sortir. J'ai déjà fait une vidéo sur les banques en ligne euh, il y a quelques temps. Donc là, je voulais préciser parce que je viens de faire un prix immobilier, un second prix immobilier avec Boursorama. Ils ont changé un petit peu leur, leur modalité. C'est vraiment bonnard, C'est vraiment excellent. C'est juste qu'ils ont les meilleurs taux du marché. Ils ont des conditions de foudre. En gros, tu n'as rien besoin de négocier as tout. J'exagère un tout petit peu, mais, euh, mais tu as quasiment, euh, quasiment tout euh, sans négocier. Après, ouais, si tu veux en différer trois ans, si tu veux euh, des trucs de, un petit peu, euh, un petit peu euh, et que tu as un profil un peu atypique, euh, passe ton chemin parce que du coup, les banques en ligne, ça ne va pas le faire parce qu'il ne faut pas sortir des clous. Tu n'auras pas réellement de dérogation, tu n'auras pas un contact réellement humain euh, pour te dire oui ou non pour le projet. Moi, ce que j'adore, c'est que… Euh, c'est que je ne suis pas du tout administratif et qu'avec euh, avec Boursot, euh, en euh, environ euh, une heure de temps, j'ai chargé tous les documents. Déjà, en environ en, en un quart d'heure, j'ai mon accord de principe. En une heure, j'ai chargé tous mes documents. Ils ne sont pas chiants en plus. Ils ne sont pas très regardants sur les, euh, sur les comptes. Honnêtement, ils épluchent vite fait. Je n'ai jamais eu de retour sur un, une petite écriture sur un compte. J'ai juste eu des retours quand je me suis trompé de relever. Je n'avais pas donné le relevé pour le prêt euh, numéro 4, le prêt numéro 5. Sinon, je n'ai pas eu trop de retours sur des écritures précises dans les relevés, alors que des fois, il y a quelques écritures un peu bizarres. Ils ne demandent que les relevés principaux, donc ceux sur lesquels tu as tes primo, as ton, ta location, si tu es en location, etc. Donc, c'est assez basique, c'est assez simple d'ailleurs. Pour signer l'offre de prêt, tu appuies sur deux boutons et ça y est, c'est fait. Tu fais une délégation d'assurance sans aucun problème si tu as envie. Voilà, pour moi, euh, les banques en ligne, ça va faire euh, très, très, très, très mal euh, dans les deux, 3 ans qui arrivent. Pour l'instant. Il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires, euh, qui n'ont pas compris encore que, euh, que c'était magique. Déjà on gagne de temps, c'est-à-dire tu gagnes, euh, je sais pas moi, tu gagnes des jours et des jours. Tu n'as pas à te déplacer dans l'agence, à aller signer, à faire un premier rendez-vous, faire un deuxième rendez-vous, et, et, et puis ils ont bien une signature, donc faut retourner faire un troisième rendez-vous pour aller signer. Tu n'as rien de tout ça, tout est fait euh, euh, de chez toi. Donc euh, nous on est des investisseurs rentables, donc tout le temps qu'on gagne là-dessus, on le passe à faire autre chose qui nous, qui va nous faire gagner de l'argent. Donc, moi, voilà je t'encourage en tout cas à essayer. Parce que déjà, ils sont super bien en banque au quotidien. Euh, si tu payes encore 10, 15 ou 20 euros par mois pour une carte bancaire et euh, une cotisation qui englobe des services dont tu te fous royalement environ 95% du temps, euh, arrête, stop, tu résilies et tu euh, t'inscris tu directement. Là, je te mets un petit lien. Tu t'inscris directement chez Boursorama. Honnêtement, c'est magique. Moi, euh, toutes les personnes euh, toutes les personnes euh, que, euh, que j'ai encouragé à faire ça, voilà, ils l'ont fait. Et derrière, ça te permet au moins d'avoir des techniques de négociation super fortes. Ça, on l'apprend à l'intérieur du club privé. Donc, ouais, tu apprends à avoir des techniques de négociation euh, super fortes aussi. Là, je m'en suis servi comme une technique de négociation qui m'a déjà fait gagner plusieurs milliers d'euros. Donc, ça, j'apprends ça à l'intérieur euh, du club privé euh, immo-rentable et sécurisé. Pareil, je te mets un petit lien dans la description si tu vas aller faire un tour. Tu seras le bienvenu. Voilà, c'est des petites techniques qu'on apprend. Moi, je suis un spécialiste du système bancaire, donc forcément, il euh, y a des techniques que euh, j'ai à l'intérieur du club et que tu trouveras nulle part ailleurs sur Internet. Les banques en ligne, aujourd'hui, c'est révolutionnaire. On fait tout en ligne et euh, franchement, elles sont en train de, de suivre et elles vont faire très, très mal pour être en contact régulier avec des courtiers. Sur une proposition de banque en ligne, tu n'as aucun courtier qui peut s'aligner. Maintenant, voilà, si tu veux euh, euh, vraiment euh, voilà, 36 mois de différé total, euh, pas paye, paye, être sur 25 ans avec tout... Euh, avec vraiment aucun apport sur 25 ans, etc. Là, la banque en ligne, elle ne va pas te suivre parce que sur 25 ans, aujourd'hui, il faut encore euh, mettre les frais de notaire. Donc euh, voilà, ce n'est pas forcément déconnant. Alors, si tu passes sur 20 ans, euh, à partir de 20 ans, tu n'as même pas besoin de mettre les frais de notaire. Pour être à hausse, pareil, ils te, ils te suivent assez facilement. Maintenant, si tu as un projet atypique où tu achètes un truc à 100 000 euros, tu as 500 000 euros de travaux, euh, tu veux un différé sur 36 mois, etc., vas-y. Euh, je pense que ça aura plus de mal à passer parce que ça va sortir un petit peu des standards. Donc, ils vont pas connaître, ils vont être mal à l'aise. Donc, voilà euh, cette rapide vidéo pour te parler des banques en ligne. N'écoute pas euh, tout ce qui se passe à droite à gauche. Moi, j'entends vraiment beaucoup de choses de pourries. Fais-toi ta propre expérience. Donc, je te mets un petit lien, euh, Touffe ton compte Boursorama. Au pire, tu le refermes, ce n'est pas très grave. Mais tu vas voir déjà, ton, ta banque au quotidien, ça va être 0 € et euh, tes prêts émaux, tu auras, auras les meilleurs taux du marché sans aucun effort, ça aller démarcher toutes les banques du monde. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, n'hésite pas à mettre un gros like, à mettre un commentaire voilà, si c'est si une banque en ligne et si toi aussi tu as une bonne expérience. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre ma dernière formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, tu pourras la télécharger. Alors le lien, il va être au-dessus ou en dessous. Donc pour la télécharger, tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie voilà, immédiatement. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, Clique sur le petit bouton s'abonner et ensuite sur la petite cloche qui va apparaître. Ça te permettra de recevoir toutes les prochaines notifications. Nous, on reste en contact. Je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. Reste en bonne santé. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao